Je suis Gauthier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. Merci Pourquoi vous vous êtes euh, inscrite à ce projet aujourd'hui On vit une période un peu particulière où on n'a plus trop l'occasion d'expérimenter de, de, la scène. J'aime tellement jouer qu'en fait, il y a une espèce de feu un peu intérieur qui fait que parfois j'ai du mal à me canaliser un petit peu. Et en même temps, c'est aussi pourquoi je fais de la musique, c'est aussi pour, pour sortir un peu toutes les émotions. ce qui me motive premièrement c'est de pouvoir jouer avec vous enfin, sur la même partager la même scène et, euh, et ensuite voilà pouvoir acquérir de l'expérience et euh, dans un cadre qui est un, peu, euh, qui est un peu moins conservatoire ou moins moins sérieux on va dire Ce que je cherche dans ce projet, c'est de partager et transmettre euh, autour de, de l'orchestre à l'école. J'ai envie de, de dire, bah non, c'est possible. C'est eh Lucie Fayol, tromboniste. C'est vrai que son envie de transmettre est, est contagieuse. Son est chemin, vrai. sa modestie. Et pour les jeunes, je pense qu'elle peut avoir un vrai, un vrai impact pour une bon. femme tromboniste. Et bon. elle a envie de, de donner à son tour et, ouais. et, et de donner par son instrument, mais avec la musique en règle générale. Elle avait les yeux qui donc, euh, brillaient. Moi, ouais, c'est un grand ouais. oui aussi. Okay. Bonjour, Lucie. Bonjour, Lucie. Ça va Heureux de te retrouver. On est vraiment très, très heureux de t'annoncer que tu feras partie de l'aventure Un été en France et donc que tu feras la première partie de Certaines dates avec Gauthier Capuçon. Tu vas partager, toi, un plateau avec Rachel Sinzel, qui est violoniste, et puis Julienne Guyenne, qui est pianiste. Donc, toutes les trois, on va vous mettre en contact dès demain. Moi, je vous invite à imaginer un programme de 30 à 40 minutes. Soyez créative, vous avez euh, piano, violon, trombone, donc on a des registres euh, très variés. Donc Je me réjouis de te retrouver. Encore un grand bravo à toi Lucie et puis euh, on Merci. se retrouve très vite. Merci beaucoup. J'ai découvert la musique euh, grâce à mon frère. Les jumeaux, bah, forcément, on, suit. on se suit et, et j'ai voulu faire du piano. Au bout d'un moment, mon professeur de piano, au bout de dans quelques mois, il m'a dit bah, Ça risque d'être compliqué avec tes mains, ton handicap. Donc il m'a orienté vers le, le trombone. Mais j'ai vraiment eu un déclic musical, la passion qui est née. Le trombone, c'est un peu mon identité. Des fois, j'arrivais au, au lycée, parce que j'avais mon instrument sur le dos, c'était ma fierté. Et des fois, quand on a une différence, c'est un, un peu compliqué. Mais euh, c'est pour ça que le trombone m'a permis de... de m'exprimer, de, de me dévoiler aussi. Ça m'a sauvé la vie, c'est mon moteur, enfin mon, mon essence. Ma vie. <rire> Rachel et Julie, les trois jeunes musiciennes à qui j'ai proposé de composer le programme des premiers concerts de la tournée, ont souhaité rencontrer les enfants de l'orchestre à l'école de la vallée de Saint-Brieuc pour répéter avec eux les différentes pièces qu'ils joueront ensemble. Orchestre à l'école, c'est ce magnifique dispositif dont je suis l'ambassadeur, qui offre gratuitement à 42 000 enfants dans toute la France la possibilité de pratiquer un instrument dans le cadre scolaire au sein d'un orchestre. Et comme vous le savez, on va jouer avec Gauthier Capuçon. Ils vont jouer aussi avec nous Rachel, Lucie et Julie. C'est important pour nous de pouvoir vous voir et surtout on est très touchés de de pouvoir faire de la musique avec vous. C'est quelque chose d'important, et, et c'est super, et il faut en profiter un maximum, parce que la musique, c'est quelque chose qui, qui fait du bien. Dans, dans cette tournée, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'orchestre à l'école, parce que c'est un, un dispositif qui me tient à cœur, parce que c'est la, la culture pour tous, mais aussi... à aller chercher des jeunes qui n'auraient qui peut-être jamais pensé faire de la musique, tout simplement, ou bien euh, qui sont dans des situations euh, difficiles parfois. La pédagogie, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Pourquoi on vous, vous appelez solistes Vous êtes l'orchestre, donc vous êtes une unité. Et nous, on est solistes parce qu'on est seuls. Enfin, on est entre guillemets seuls dans nos voies euh, respectives. Mais on fait partie de du même groupe que vous hein. Et on peut applaudir nos solistes hein, quand même ouais, Allez, bravo. bravo à vous ouais, Bravo à vous Ça va faire bizarre. Il, y a, il, y a, il va y avoir beaucoup de monde et je pense qu'après la, la période qu'on a vécue, si ça, ça va nous faire un peu drôle là de, de voir autant de monde. Je pense. C'est ouais, ça, fait ça, du ça bien. qui me stresse. Ouais. Bah, je sais pas. On m'a dit ouais. qu'il y aurait entre 600 et. Non, pense pas à ça. Je te jure. Non, mais ça fait longtemps que je ne pas joué devant plus de. Euh, je sais pas. De, de, de, de 30 personnes. 30 personnes. Vous vous sentez les moments importants avant le concert. On peut avoir quelques minutes, vivre l'instant présent. Même si les journées passent trop vite, Cinq minutes où on se ressource et où on oublie tout. Je vous présente Monsieur le Maire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. à ce plaisir. Merci. Donc vous avez combien de personnes ce soir ben Normalement 500, 500 de assises, ouais. mais je pense que derrière le pont, euh, ça ah sera... Ah d'accord, donc les gens peuvent venir aussi Oui, oui c'est entrée libre jusqu'au ah, pont, ils ne pourront pas pénétrer sur l'ensemble ouais, oui, du, du concert, ouais. mais ils entendront quand même, ah, c'est ça. super. Ok, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous, merci. Ensuite, alors... Bien sûr. Ah oui, toujours très fière de voir ma petite fille alors ça A tout à l'heure Ça va Lucie Ça va Ça te comment Un peu stressé. Ouais, ça monte hein, un peu là Il faut apprivoiser le trac. C'est notre meilleur ami. Allez, c'est parti. C'est parti. Merci. Merci. La scène est à vous. Euh, alors, euh, ça, ça, ça ouais, ouais. fait vraiment du bien de rejouer dans le public fait, fait, aussi depuis, depuis longtemps, oui ouais. <rire> Bah oui, j'ai été contente C'est extra cool a... On était très heureux, là vous aviez l'air super à l'aise. c'était après, un peu long, lâché. Oh, mais ouais, mais je me suis lâché. Vous avez et respiré, c'était beau dès le début. Cool. Je me suis dit waouh génial Après c'est sûr que voilà, plus le concert avance, et, ouais, mais simple. vous étiez super concentré. c'était. Non c'était très très beau. Vous avez pris du plaisir Oui. Bon, ça c'est bien, c'est essentiel. Merci. Après leur concert en soliste, Lucie, Rachel et Julie vont cette fois pouvoir partager la magie de la scène de Château-Giron avec les enfants d'orchestre à l'école. Oui. Salut les enfants Ah, c'est lui Eh, ah, c'est hey, moi c'est lui. lui Ça va C'est Gauthier Capucin. Ah, mais viens Là, Il y a Gauthier Capucin derrière toi Ah, mais viens. Ça va Oui. Vous êtes chargé Attends, je cheveux Tu t'es hein ah bien bah, coiffé Je me suis préparé pour le concert Bon, On répète à quelle heure Deux heures, c'est ça, ça A priori, mais... Ce que j'aime beaucoup dans l'enseignement, c'est de, de voir des, des personnalités au début toutes timides, et après, euh, un élève qui, qui, qui s'ouvre. J'ai pu l'aider à prendre du plaisir, à se travailler son instrument et à se retrouver avec lui-même. Tu étais prêt à partir, tu faisais un sprint, tu vois. On t'essaie de faire ça. Allez par là. On fait comme on a dit, on s'appelle le sprint. Ah. C'est pour moi extraordinaire, c'est essentiel vraiment dans l'éducation, dans le développement d'un enfant. Et l'expression par l'instrument, avec ses petits camarades, respecter le petit copain à côté qui se trompe, aider l'autre à prendre la patience, la persévérance. Ils vivent des moments, et moi aussi auprès d'eux, ils vivent des moments extraordinaires. Moi j'en ai les larmes aux yeux parce que je vois, je vois leurs yeux briller, je vois ce qu'ils qu ressentent. Ouais. Passez un bel été C'était cool qu'on ait joué ensemble et tout. Bah, rentre bien. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir d'être avec toi. Et check. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Bah, avec plaisir. plaisir partagé. Salut Lucie, Rachel et Julie ont réussi à partager leur passion avec ces jeunes, et grâce à leur belle collaboration, elles sont devenues de vraies amies. Elles ont devant elles une magnifique route qui les attend. Je chanter bon, <laughs>